Je m'appelle David Alonso, j'ai 41 ans, j'ai fait 10 ans en livraison régionale chez XPO. Je suis maintenant conducteur formateur depuis plus de 2 ans. Quand je ne suis pas formateur, je suis conducteur, ça me permet de comprendre les problématiques. Je me dois d'être exemplaire et de véhiculer la sécurité au quotidien de manière pédagogique. En qualité de formateur, mon rôle est important dans le process de recrutement. Je prépare l'intégration des futurs collaborateurs. Je les forme à notre entreprise et à nos protocoles de sécurité. On se concentre principalement sur la sécurité chez les clients, autour du véhicule et sur la conduite. Un conducteur, c'est un ambassadeur de son entreprise. Il doit être à l'écoute du client et trouver des solutions rapides et efficaces. Nous devons être le plus performant possible. XPO, pour moi, c'est le souci du travail bien fait en respectant tous les collaborateurs. Cohésion et dynamisme font partie de notre culture. On travaille tous ensemble, il y a une bonne dynamique, tout le monde a son mot à dire. XPO accompagne ses collaborateurs en termes d'évolution de carrière. Pour moi, XPO, c'est l'opportunité de s'accomplir.